Alors, avez-vous déjà essayé de faire un habillage de vitrine, de la vitrophanie sur vos rendus hein, pour habiller la, la, la devanture d'un magasin Moi, c'est une question qui revient assez souvent dans les, dans les mails et les questions qui me sont posées pendant les cours. Et donc, euh, jusqu'alors, il fallait être un petit peu euh, maître des matériaux, bien les maîtriser. Et depuis la dernière mise à jour de Véré, là dernièrement, il y a quelques jours, eh bien, il y a un moyen beaucoup plus simple de le faire et qui permet aussi de faire bien d'autres choses et je vous en parle tout de suite. Ce moyen c'est ce petit picto ici qui vient d'apparaître, euh, qui n'était pas donc dans la mise à jour précédente, qui s'appelle le décal. Je coche ça et je vais dessiner un décal, c'est une espèce de volume comme ça. Hop, Je vais le faire un petit peu carré, Hop, je clique et je viens le tirer. On voit que j'ai une flèche qui projette quelque chose vers euh, la vitrine. Et ben c'est rien d'autre qu'un un cube en fait, qui va être un projecteur de texture. Imaginez que j'ai une lampe de poche et que cette lampe de poche, je vais le projeter de la lumière, mais elle projette une image. Ben C'est ça que ça va faire. Donc là, je vais projeter l'image, par exemple, d'un logo sur la porte. J'y vais, donc je viens de créer ce, cet objet qui s'appelle un décal et je le retrouve ici dans Géométrie, Décal. Donc je vais le renommer, je vais compléter son nom avec Décal Logo. Et euh, donc là, comment ça se passe Je déplie la partie droite et on va le faire en deux temps. D'abord, je vais lui dire quelle couleur il va avoir. Et là, ça va passer par le matériau. Donc je vais créer un matériau générique, par exemple. Je vais euh, le renommer en, en Logo. Et je vais choisir au hasard, je sais pas, une couleur bleu foncé, bleu marine, avec un peu de reflet, un effet légèrement métallisé. Et puis surtout, je voudrais, comme c'est de la vitrophanie, je voudrais garder un côté transparent. Et donc je mets de la réfraction. Je l'ai appelé 01 logo. Je viens sur, euh, je viens sur mon décal, et dans les matériaux, ben je viens chercher dans la liste celui que je viens de, de créer. Ok, J jusque là, rien de bien compliqué. Je lance le rendu. Et malheureusement, ça va pas suffire. Alors faire une deuxième étape. Donc là, là mettre le matériau, si vous voulez, c'était la première étape. On voit déjà qu'il essaie de passer quelque chose puisque j'ai une forme qui est projetée, effectivement, mais de la forme de mon, euh, mon décal, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est là qu'intervient la ligne du dessous, le masque. Le masque, c'est une texture noire et blanche comme peut celle-ci. Par exemple, c'est celle-ci que je vais utiliser. Le logo de SketchUp en noir et blanc. Les parties blanches vont rester visibles. Les parties noires vont disparaître. Ce qui fait que je vais retrouver mon logo projeté sur la texture, un peu comme si j'utilisais un pochoir avec de la peinture. Donc, je reviens dans SketchUp. Et dans Mask, je vais aller choisir le logo de SketchUp qui est donc ici en noir et blanc. J'ouvre. Je reviens en arrière, je regarde ce qui va se passer ici. Alors ça met un petit temps à se, à se, à se mettre à jour. Si c'est pas le cas, comme là, bah, faut pas hésiter à faire stop et relancer. Vous allez voir que le résultat sera pas encore parfait, mais euh, on va déjà comprendre ce qui se passe. J'ai le logo, il est juste à l'envers. Donc là, il faut manipuler la texture du masque ici. Donc je clique dessus, texture placement, et euh, a priori, il faut que je le retourne à 280 dans rotation. Je mets 180 degrés entrée. Le logo se retourne et j'ai l'impression qu'il est n'est euh, pas dans le bon sens. Donc là, je peux venir sur la répétition et mettre moins 1 sur le premier et hop, il se met un petit peu en symétrie. Donc voilà, j'ai le logo de SketchUp sur euh, la porte. Imaginez, ça pourrait être votre logo, le logo de votre client, le logo de l'entreprise, un numéro de téléphone. Dès l'instant où, que, où, <rire> dès où euh, ben vous avez ces informations-là en blanc sur fond noir. Si je veux changer la couleur, bah rien de plus simple. Je vais sur le matériau et puis je dis, tiens, bah finalement, le logo, bah c'est SketchUp. Je le veux rouge à l'ancienne. Euh, il n'est pas assez transparent. Ok, euh, Je viens dans la réflexion et je la pousse un peu. Je baisse le côté métallique. Et là, je vois que bah, je vois au travers maintenant. Je vois bien au travers. Donc, euh, voilà, je vais prendre un deuxième matériau pour un deuxième décal. Celui-là, je vais l'appeler vitrine vitrine et je vais le faire en bleu ciel bleu un peu lumineux comme ça un brillant machin un petit coup de métallique hop je vais très très vite et il s'appelle juste vitrine ok je vais aller donc sur ma partie vitrine cette partie là je vais créer un deuxième décal parce qu'on peut en mettre vraiment beaucoup hein. je tire je clique je ramène pareil je vais ouvrir verre je vois que j'ai un deuxième décal, je vais m'empresser de le renommer en vitrine, celui-ci. Et je vais lui mettre le matériau que je viens de créer, vitrine, avec un masque, cette fois que j'ai récupéré sur Internet, qui prend un motif noir et blanc. Alors celui-là, au hasard, mais ça pourrait être n'importe lequel, ou un que vous avez créé à vous. Toutes les parties blanches vont rester et vont donc créer hop, une espèce de motif bleu, comme ça, transparent sur la vitrine. On attend quelques secondes. Alors, je suis pas dans mon angle de vision euh, dans le même angle. Hop, voilà ce qui se passe. Et on voit que j'ai bien gardé la transparence parce que j'ai mis beaucoup de réfraction. Maintenant, que se passe-t-il si je superpose les deux Eh bien, euh, si je fais rien, bah, ça va être un petit peu petit bonheur la chance. pour des En vitro, Fanny, ça devrait bien se passer. Je vais mettre le logo au milieu, dans la scène 1. Mais on va voir qu'on peut maîtriser quel euh, décal su... se superpose à l'autre, en fait, lequel s'affiche en premier. Là, a priori, voilà, on a le rouge qui se met en premier. Mais ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Le logo effectivement s'est mis devant la vitrine, le rouge devant le bleu. Si je veux que le bleu passe devant, ben regardez, j'ai un Z order ici. Ben je lui mets un, un numéro supérieur à celui du logo. Là, ils sont tous les deux sur 1. Ben, je vais mettre logo sur 0, par exemple. J'écris 0, on voit qu'il se met en dessous. Ben là, ici, le logo vient de se mettre en dessous. Alors pour le coup, on ne reconnaît plus beaucoup dans ce cas là. Donc, Je vais plutôt faire l'inverse. je vais le mettre à 2 au-dessus donc du bleu qui est à 1 et là je suis sûr qu'il restera au-dessus donc voilà comment créer de la vitrophanie super rapidement et on peut imaginer plein de choses hein. je pourrais venir sur le, le logo ici la, le, le, le matériau donc, rouge et puis lui dire bah finalement euh, tu n'es pas vraiment transparent toi ah, es comme ça et en plus tu vas émettre de la lumière on peut essayer, hein. j'ai pas je ne l'ai pas tenté avant donc je vais rajouter un, un, une couche émissive au matériau Hop et là il émet carrément de la lumière alors je vais mettre qu'il émette une lumière orange donc c'est carrément un décal qui émet de la lumière Ce qui est alors c'est pas ici c'est ici la couleur de la lumière voilà hop et je peux pousser ça hop et on voit je peux même rajouter des effets pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment hop voilà bon bref c'est un logo qui émet de la lumière c'est pas forcément très flatteur donc je vais revenir à quelque chose sans l'émissif je le retire, voilà, et ici, on va lui remettre un petit peu de réfraction pour qu'il soit bien transparent. C'est pas tout ce qu'on peut faire avec le décal, on peut aller beaucoup plus loin. Regardez, là, je vais mettre sur le mur, et il n'est plus question de vitrophanie maintenant, mais de rajouter des détails pour apporter du réalisme à une scène. Alors, je vais créer un nouveau décal et je vais même en créer deux. Vous allez voir à quel point ça peut finir par être super réaliste ce truc. Je clique, je crée un décal ici. Je l'ouvre et celui-là, je vais l'appeler euh sale, par exemple. Je vais faire quelque chose qui va salir un petit peu mieux. Pour ça, je suis allé sur Internet et j'ai pris un décal une texture, elle est pas vraiment noir et blanc, je me vois qu'elle est très foncée et très blanche, donc c'est presque l'équivalent du noir et blanc. Et c'est ça que je vais utiliser comme masque. D'ailleurs, qu'il va falloir faire une petite manip supplémentaire pour que ça fonctionne, enfin supplémentaire, une petite manip en plus, et ça vous arrivera souvent d'être obligé de l'utiliser. Je vais créer un matériau euh, de base que je vais appeler, hop, 0,1 sale, du même nom, je vais le mettre en vert, un peu kaki, comme ça, un truc pas très propre, un peu de reflet, mais pas trop non plus, hop, voilà, quelque chose comme ça. Dans le décal, qui est donc ici, en matériaux, je vais lui mettre le sale, et en masque, je vais aller chercher, donc, celui que je viens de vous montrer, que j'ai récupéré sur Internet, celui-là, je lance le rendu a priori il va falloir aussi le mettre à 180 degrés pour qu'il soit hop voilà là ce qui se passe il se passe deux trucs déjà la molissure part du bas et en plus c'est inversé j'aimerais que la partie où il n'y a pas de couleur soit remplie et inversement donc je viens sur color manipulation et j'inverse Et regardez le fait d'inverser ce qui se passe a hein. inversé le noir et le blanc donc le, le foncé et le, et le clair et du coup ben, je, je me retrouve avec quelque chose qui me fonctionne beaucoup mieux par contre, ici, je vais mettre 180 degrés pour que ma texture se retourne. Voilà. Alors, pour qu'elle passe bien en haut, là, je vais prendre le décal et je vais le monter un tout petit peu comme ça. Voilà. Je relance. Et là, on devrait pas être mal. Si ce n'est que, bon, ma bah, moisissure, là, mon sale, il est un petit peu vert flashy. Donc ça, on peut le passer un peu en kaki en venant sur le matériau et faire un petit peu moins flash, voilà, plus dans le gris. Comme ça ok donc qu'est ce qu'il ya de nouveau là rien mais attendez j'ai pas terminé un décal un nouveau et un dernier le fais un nouveau comme ça hop hop celui ci donc je vais l'appeler décal graffiti et on va superposer de la moisissure et un graffiti sauf que cette fois il ya une petite particularité je suis allé chercher sur Internet un graffiti, hein, il porte bien son nom celui là, sur fond transparent en PNG, c'est à dire qu'il n'a pas de couleur de fond. C'est transparent. Ça va me permettre de ne pas utiliser de masque et surtout, je vais vous voir avoir un décal qui est une couleur qui n'est pas d'une seule couleur, mais qui a beaucoup de détails dans les couleurs. Contrairement aux autres qui sont des aplats, hein, le logo était rouge, le fond était bleu, les moisissures sont vertes. Là, le, le graffiti, il a beaucoup de détails. Donc Pour faire ça, je vais créer un matériau que je vais encore une fois appeler graffiti. Et dans sa couleur principale, cette fois, je vais mettre une texture. Je vais aller chercher ce que je vous ai montré là. Le graffiti. Je pense que tout de suite, je peux euh, le retourner à 180 degrés. Il y a de grandes chances que ce soit le cas comme pour les autres. Ça, je ne sais pas pourquoi actuellement, il faut faire ça. Et je ne comprends pas vraiment, mais sans doute une mise à jour. va venir corriger ça. Euh, graffiti. Donc, je viens de le mettre ici. Graffiti. Et là, si je fais ça, ça va pas suffire. Mais on est à un clic de bonheur. Vous allez voir. Ça va projeter la texture, mais avec le fond noir. D'ailleurs, on voit aussi que... Euh, alors, graffiti, il est ici, le matériau est ici. La texture, c'est écrit à l'envers. Donc ça, je peux venir ici mettre "-1", qui va faire une espèce de miroir. Voilà, il se met dans le bon sens. Par contre, j'ai gardé un fond noir. C'est pas du tout ce que, ce que je voulais. Il n'a pas pris en compte le côté transparent du PNG. Alors là, il suffit de faire un clic dans Opacité ici, de coller, cocher diffuse texture alpha et hop. Le euh, fond disparaît, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant il y a quelque chose qui moi me dérange un petit peu, je sais pas vous, mais moi ça me dérange, c'est que le graffiti là il paraît vraiment super propre. Donc Je vais le mettre un peu plus haut, on voit qu'il vient se mettre sous la moisissure, pourquoi pas. Et là, euh, si je zoome dessus, et j'essaie je de me mettre un peu comme ça, voilà, on voit qu'il est tout net comme si le graffeur venait de passer. Or, on imagine et on en voit souvent dans les rues, bah, les graffitis sont souvent un petit peu usés et ils prennent les aspérités du mur en dessous. Bah, là, il y a une super option. Je coche le décal, je viens le choisir ici et j'ai normal angle. Je viens descendre cette valeur-là. Vous allez voir ce qui se passe. Le graphe va avoir tendance à, à s'effacer un petit peu et à laisser, voilà, à bien épouser les aspérités du mur. Hop. Et si je baisse encore plus, il va carrément disparaître comme s'il était là depuis 10 ans et puis que euh, l'usure du temps avait fait que... Il est en train vraiment de disparaître. Voilà. Je peux faire pareil, évidemment, pour la moisissure, un petit peu, même si elle, je voudrais qu'elle reste quand même assez visible. Et voilà ce qui se passe. Alors, la moisissure, je vais la baisser encore un petit peu, qu'elle s'atténue aussi dans les, dans, les, dans les interstices du mur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça Parce que mon matériau de mur en dessous, lui-même, a des reliefs, et du coup, euh, le, le décal vient se tenir compte de ces reliefs pour ne pas s'afficher partout. Et là, on a un résultat qui est quand même super, super propre et qu'on aurait eu du mal. On n'aurait pas pu l'obtenir avec un matériau normal, si ce n'est en passant par des logiciels plus complexes comme Substance Painter ou des choses comme ça. Et on n'aurait pas eu un résultat meilleur que celui-là. Donc voilà à quoi peut servir cette, cette nouveauté Le décal. Alors Je vous présenterai une autre nouveauté de, de, de cette mise à jour de Vray qui n'a rien à voir avec les décals mais qui permet de... de de répartir des objets, c'est le scatter et c'est tout aussi impressionnant euh, Je vous montre aussi ce que j'ai réussi à réaliser avec ça en y passant un peu plus de temps, super pesant pas mal de décal j'ai voulu faire une scène de ville, une scène de graphe comme ça un petit peu euh, abîmée justement avec euh, des usures et tout donc ça marche plutôt bien euh, Je l'ai posté sur Instagram donc ça aussi vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu ce que je poste alors c'est pas des tutos mais c'est plus des réalisations et puis je remercie tous ceux qui me soutiennent encore sur Tipeee euh, c'est aussi grâce à vous que je peux continuer à, à, faire, à passer du temps à faire des tutos comme ça. Donc, si la vidéo vous a quelque chose, merci de la liker, et euh, de me dire en commentaire quelles sont les idées, quelles idées vous avez de réalisation avec ce genre de, de technique, de nouvel outil. Et puis, moi, je vous retrouve dans une vidéo, je pense, assez rapidement. Et euh, voilà. Ciao